Donc là, première chose ici, j'ai mon lait avec ma vanille euh, que j'ai laissé préalablement infuser et que je vais mettre dans ma casserole. Dans cet encelé, j'ai déjà mixé la poudre de lait. Donc là, mon lait va chauffer à une température de 25 degrés. Pendant ce temps, je prépare mes poudres. Donc dans mes poudres, j'ai quoi J'ai mon saccharose, un sucre moule, glucose atomisé et mon mélange de stabilisateurs et d'épaississant euh, à l'intérieur. Alors bien entendu quand on travaille en quantité assez importante, on a euh, des pasteurisateurs qui font le travail. Maintenant si on n'en a pas, ben voilà le processus à, à suivre. Donc là maintenant je vais envoyer mes poudres. Maintenant je vais amener ça à une température à peu près de 45 degrés. Et à 45 degrés je vais verser on va dire les matières grasses. Alors, c'est un mot un petit peu global, mais à l'intérieur, il y a la crème et il y a aussi les jaunes, que je considère comme une matière grasse, puisqu'à l'intérieur, il y a de la lécithine. Donc, je mélange les deux et je le verse ensuite dans mon mélange qui est à 45 degrés. À partir de ce moment-là, tous mes ingrédients seront incorporés et je vais amener mon mélange à 85 degrés. Je vais maintenant mixer on mélange voilà donc là le mix est préparé on va le laisser refroidir et on viendra le chercher dans 4 heures donc là on va commencer donc la crème glacée chocolat donc crème glacée chocolat qui va être réalisée avec un carupano 70 euh, donc première chose que je vais faire c'est mettre le lait que j'ai mixé avec la poudre de lait ensuite la crème et je mets à chauffer pareil à 25 degrés, je vais incorporer mon sucre avec mon mélange stabilisateur épaississant. Donc dans cette recette-là, on va voir qu'il n'y a pas de glucose atomisé, il n'y a pas de dextrose. On a beaucoup moins d'extrait sec à incorporer dans notre glace qu'avec la glace vanille précédemment. Par contre, à l'intérieur, on va incorporer du sucre inverti et du glucose. Le sucre inverti euh, et le glucose ont un rôle d'assouplisseur étant donné qu'on va utiliser à l'intérieur du chocolat qui lui contient de la masse de cacao qui va nous apporter de l'extrait sec et du beurre de cacao qui va lui aussi nous apporter de la matière grasse mais aussi de l'extrait sec. Donc on va compenser ces matières sèches là par le sucre inverti et le glucose afin d'assouplir notre glace de manière à avoir quelque chose qui ne soit pas trop dur. C'est la problématique que l'on rencontre souvent dans les glaces au chocolat, c'est qu'on est sur des glaces au chocolat assez dures. Et en même temps, on a besoin d'avoir de l'intensité aromatique. Donc là, j'incorpore mes sucres avec stabilisateur épaississant. Autre particularité de cette glace-là, comme on peut le voir, il n'y a pas de jaune d'œuf. Là, on est vraiment sur une glace, une crème glacée chocolat où on va essayer d'avoir le maximum d'intensité cacaotée et chocolatée grâce justement au fait que derrière il n'y a pas d'œuf. Donc là maintenant je vais incorporer mes autres sucres qui sont le glucose et le sucre inverti. Et je vais cuire jusqu'au bouillon. Voilà donc là la crème a bouilli, je vais la mixer pour bien bien bien éclater euh, les stabilisateurs, les monos, tout ça. Et je vais la verser progressivement sur mon chocolat pour garder l'émulsion. Donc voilà, donc là, mon mix chocolat est terminé et je vais le mettre à maturer pendant 4 heures. Donc là, on va réaliser la dacoise au chocolat pour notre gâteau, euh, pour notre entremet glacé Stracciatella. Donc c'est un biscuit spécial congélation, euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de farine. Euh, dedans vous avez un petit peu de sucre inverti qui va nous permettre d'assouplir le biscuit et justement d'éviter d'avoir un biscuit trop sec. Donc toujours pareil, on va utiliser le chocolat Carupano 70. Donc première chose c'est la meringue. Donc les blancs et le sucre. Donc je fais toujours démarrer mes blancs avec le sucre au départ pour avoir une meringue bien lisse. Moi ce que je veux c'est un biscuit avec une cuisson stable donc un biscuit qui va se développer mais qui va se stabiliser après cuisson. D'où l'intérêt de monter les blancs directement avec le sucre. Alors ça mettra un petit peu plus de temps, mais l'intérêt, c'est que le, la meringue, elle, sera plus stable. Je vais ajouter aussi le sucre inverti au départ. Donc la meringue est prête. Donc on peut voir, vous voyez, le fait de monter la meringue avec le sucre, alors ça prend un peu plus de temps, mais par contre on a une meringue bien lisse, bien serrée, avec des bulles toutes petites qui vont faire que le biscuit ne va pas trop... À la cuisson. Donc là, je vais incorporer ma peau d'amande. Voilà. Et je vais terminer par la couverture de chocolat, alors, quand même, qui est un petit peu chaude, hein, si on ne veut pas que ça bloque trop vite à l'intérieur de notre biscuit. Et voilà. Donc là, tout ceci à l'intérieur de mon cadre. Donc je le cuis sur Silpat je pourrais le cuire sur papier, mais j'aime bien cuire sur Silpat pour éviter justement d'avoir un biscuit qui froisse avec humidité, surtout si j'en ai plusieurs à faire, c'est beaucoup plus simple. Donc on va cuire ça à 170 degrés pendant environ 12 minutes. Donc là on va préparer le croustillant qui va aller en base de notre gâteau glacé. Il est composé de farine, de poudre d'amande, de sucre, de sel et du beurre, Alors, un beurre qui est un peu tempéré. Voilà. Et je mets ça au batteur avec la feuille. Alors, ça ne sert à rien de mélanger trop vite, de manière à ne pas trop aérer le mélange. Dès que notre mélange est homogène, on va l'arrêter et on va ensuite le passer à travers cette petite euh, substance qu'on appelle une, une araignée. Alors bien sûr, il y a d'autres, euh, quand on commence à faire à des gros volumes, on peut le faire avec une, une caisse à coma qui est, qui est avec des petits trous perforés, on peut le faire avec un hachoir, on peut passer la pâte au hachoir et découper au fur et à mesure. En fait, il y a plein de petites techniques qui peuvent gagner de, du temps. Ah. Ok, donc là voilà, le mélange est fait. Donc je ne cherche pas à avoir quelque chose de très, euh, oui. comment dire ça, de très lié. Vous voyez, c'est avec la main que je vais terminer le mélange. Je prends mon ustensile, j'appuie et je fais passer le sablé à travers, comme ceci, de manière à avoir des grains irréguliers. Si possible, ne pas trop entasser le sablé, de manière à ne pas avoir des paquets de sablé plus ou moins cuits, hein, pour avoir une vraie régularité. Enfin, C'est très important de ne pas appuyer pour pas avoir des gros morceaux qui tombent, j'appuie et je gratte en même temps et là j'obtiens ces petits grains voilà, qui sont importants pour la structure de mon de mon croustillant donc ça je vais le cuire à 160 degrés pendant à peu près allez, 15 minutes bien entendu en fonction de la quantité qu'il y a dans le four ça peut prendre 20-25 minutes ce qui est sûr c'est qu'il faut que ça cuise lentement et que ça soit cuit à cœur. donc là on va faire le croustillant au chocolat qui est, qui est la base donc de notre, de notre gâteau euh, stracciatella euh, donc on va commencer par le croustillant, ensuite on mettra le biscuit. Donc le sablé, ici, voilà, dedans de la feuilletine et on a ensuite ici du beurre clarifié, du beurre de cacao et toujours notre couverture carupano. Tout ça fondu ensemble à une température d'à peu près 45 degrés pour éviter justement que notre mélange ne bloque à l'intérieur de la cuve et qu'on ait le temps de l'étaler facilement. Voilà. Donc je vais quand même mélanger intensément pour justement homogénéiser le sablé avec le liquide et la feuilletine pour avoir quelque chose qui n'ait qui pas trop d'aspérité et surtout qu'on ait une certaine fluidité pour qu'il puisse étaler facilement. Donc là on peut voir... Voilà, donc là j'ai fluidifié le mélange pour qu'il puisse s'étaler le mieux possible. Alors ce croustillant il est intéressant parce que, on a pu le voir dedans, il y a du beurre de cacao et du beurre clarifié. Alors pourquoi du beurre clarifié Tout simplement parce que dans le beurre, on a un pourcentage d'eau. Donc c'est très important de faire attention à cette eau. Parce que si je l'incorpore à l'intérieur de mon croustillant, je vais amener de l'humidité. Et donc forcément, je n'obtiendrai pas la fluidité que je désire. Et je vais avoir un croustillant pâteux, donc c'est très important de travailler avec un beurre clarifié. Voilà, je verse tout ça dans mon cadre et je vais étaler. Alors on est sur un cadre de 585 par 385, de 4 et demi de haut. Donc on a à peu près 1,5 kg de croustillant à l'intérieur de ce cadre. Donc là, je vais venir poser mon biscuit directement sur le croustillant. Donc la partie qui est, on va dire, euh, un petit peu rugueuse, va aller contre le croustillant. Comme ceci. Hop. Voilà. Alors c'est un biscuit qui est assez fragile. Hein. Donc quand vous le travaillez, essayez de travailler le plus froid possible pour que justement vous puissiez le manipuler convenablement. Voilà, donc le biscuit est en place. Je vais maintenant mettre ça au froid, au congélateur, pour pouvoir préparer la glace. OK, donc là, je viens de sortir ma glace, ma crème glacée chocolat. On peut voir qu'elle a une texture quand même assez, assez souple. Et je vais m'étaler dans mon cadre. Donc, il faut à peu près 2,5 kg de, de crème glacée par couche. Donc une fois que j'ai lissé, je vais prendre une petite corne comme ceci et je vais venir faire des petites vaguelettes. Alors pourquoi des petites vaguelettes Parce qu'en fait la vanille va venir s'incruster à l'intérieur de la glace chocolat et à la découpe ça me fera des petits motifs et donc ça va me permettre aussi d'avoir un effet à la coupe de ma glace. Donc là, j'ai sorti ma glace dans laquelle je vais glace vanille dans laquelle je vais incorporer des copeaux de chocolat, toujours pareil avec la couverture carupano. Donc ces copeaux, c'est simple, j'ai fait des fines feuilles de chocolat et qu'ensuite j'ai brisé à la main, de manière à avoir des copeaux assez irréguliers. On va dire, allez, pour, pour ça, là, il faut à peu près 200 grammes de, de copeaux de chocolat. Il faut qu'il y en ait, parce bah, c'est ce qui va nous apporter un petit craquant à l'intérieur. Et Visuellement, c'est intéressant. Et ça, je vais venir maintenant le mettre par-dessus ma crème glacée chocolat. Alors là, pareil, je vais mettre la glace petit à petit pour qu'elle elle pénètre bien dans la crème glacée chocolat. Donc normalement, comme j'ai dit, 2,5 kg de crème glacée vanille et copeaux de chocolat, donc à peu près 200 g, et 2,5 kg de crème glacée chocolat. On avait à peu près 1,5 kg de croustillant dessus. Ensuite, sur la surface, je vais venir pareil faire des petits motifs de manière à avoir à la découpe une finition un peu irrégulière dessus. Et tout ça au congélateur. Mmh. Donc là, on va faire la finition de l'entremet euh, Stracciatella. Donc on va le tremper dans un mélange, on dit souvent mélange gourmand, qui est un mélange de, de couverture de chocolat et d'huile. Euh, on aurait très bien pu le laisser comme ça d'accord parce que si j'expliquais le spatulage que j'ai fait au début sur la crème glace au chocolat nous a permis de donner des motifs comme ça un peu un peu irrégulier c'est très joli c'est très élégant donc ça pourrait très bien rester comme ça ou alors le tremper ce que moi je vais faire pour euh, avoir une, une, une finition un peu plus chocolatée alors comme j'expliquais en fait euh sur les décors d'Entremets glacés, il n'y a pas 36 décors à faire. Hein. C'est soit des meringues, soit des guimauves, soit un décor chocolat. Alors, on a déjà une partie du gâteau qui est décorée. La finition qu'on va venir apporter va être très, très minime.